Nous exprimons notre deuil profond suite à l'assassinat de Samuel Paty et notre infinie compassion pour ses proches. Notre collègue, héros ordinaire mort d'avoir simplement fait son devoir, est la victime d'une terrible injustice. Nous lui devons de réfléchir et d'organiser la société pour qu'elle cesse de produire ses meurtriers. Nous savons déjà ce qui ne fonctionne pas. Empiler des lois toujours plus liberticides, s'engouffrer dans des polémiques racistes sur les doubles rations de frites, les rayons halal ou le voile qui n'aurait pas sa place dans notre société. Monter sur ces argots en hurlant « laïcité » et « séparatisme islamique ». Nourrir un ressentiment chez nos élèves musulmans en leur répétant qu'ils sont le problème, pour la plus grande joie des extrémistes. Qualifier les agresseurs, comme vient de le faire le procureur antiterrorisme, de déséquilibrés s'ils sont d'extrême droite et de terroristes s'ils sont supposés musulmans. Applaudir Charlie et la liberté d'expression, tout en bâillonnant les profs et les associations qui défendent les opprimés. Décrédibiliser les profs en les traitant de décrocheurs. Accuser les syndicats d'islamo-gauchisme, comme on disait hier judéo-bolchévique, ainsi que l'on fait Darmanin et Blanquer, sous les applaudissements de Marine Le Pen. Tout cela, c'est précisément l'objectif des fanatiques. Détruire la liberté et polariser la société. Dans ces conditions, qui est complice du fascisme et de l'islamisme ces deux frères ennemis croisent tous deux sur la misère, le chômage, l'abandon, le mépris, les trafics, le racisme d'État. Tous ces facteurs sont renforcés par des politiques économiques, sécuritaires et sociales, celles du gouvernement, qui ne s'est donné que des coups de menton et prendre des postures martiales, vociférer qu'il faut vivre ensemble tout en divisant. Nous ne devons pas transmettre le discours d'un gouvernement qui a choisi, par calcul électoraliste ou par conviction, d'épouser la rhétorique de l'extrême droite, en assimilant celles et ceux qui luttent contre les discriminations à des fanatiques violents. En tant que fonctionnaires, nous ne servons pas le gouvernement mais l'État, et sa devise est liberté, égalité, fraternité. En tant qu'enseignante, notre devoir est de protéger nos élèves et de leur donner un cadre serein pour apprendre. Nous combattons avec ce qui fonctionne. Enseigner et appliquer les lois sur la haine religieuse ou raciale, la loi de 1905, enseigner la laïcité comme l'a fait Samuel Paty. Sans fausse pudeur, mais avec tact. Utiliser une caricature comme matériel pédagogique en prévenant celles et ceux qui souhaiteraient détourner les yeux, c'est pertinent et salutaire. La projeter sur tous les bâtiments publics sous protection policière, c'est dire aux musulmans de baisser les yeux, de s'excuser d'exister, de s'écraser. Notre travail est lent, patient, peu médiatique ou électoral. Il consiste par exemple à animer des débats sur la laïcité, en éducation morale et civique, discipline qui n'est pourvue que d'une heure par quinzaine. Qui a choisi ces volumes horaires ridicules, privés de dédoublement par une réforme sous-financée, tout en en faisant le lieu privilégié d'enseignement sur les questions socialement vives Notre travail consiste à former des citoyens et des citoyennes émancipés des hiérarchies et des dominations. Nous ne voulons pas d'un drapeau et de la marseillaise dans chaque classe, mais qu'on nous donne les moyens de faire notre travail. Nous ne voulons pas qu'on nous dise « la nation est derrière vous », mais que la hiérarchie lève l'étouffoir du pas de vague. Nous ne voulons pas des référents laïcités, mais la protection fonctionnelle qui est dans notre statut. Dans notre travail, nous avons parfois l'impression qu'il est inutile ou dérisoire. Pourtant, à voir combien les réactionnaires fascistes ou islamistes nous détestent, nous sentons que parfois, il nous arrive de pousser dans la bonne direction. Continuons. Sans céder un pouce à la peur ou aux pulsions de vengeance. Samuel, chers collègues, c'est le cœur lourd que nous inhumons ton corps, arraché à tes proches, mais que nous continuons avec toi ce combat.